Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le loup hurle-t-il à la lune Dans l'ancien temps, la magie régissait le monde. Animant les rêves et réchauffant le cœur des hommes, les histoires façonnèrent sa légende. La plus vieille et la plus connue était la danse du loup et de la lune. On raconte qu'un soir de pleine lune, cette dernière descendit sur terre pour voler l'ombre de Garaf, un loup au pelage gris brillant. Dès lors, il n'a cessé de hurler à la lune, de bien vouloir lui rendre sa part d'ombre. Cette fable, comme beaucoup d'autres, a été transmise à travers les âges, de génération en génération. Elles appartiennent au passé, tout comme la magie. Elle a été abandonnée suite au calme et à la prospérité qui régnait dans le royaume de Legatia. Les hommes du nord, grands et résistants, étaient en paix avec les hommes du sud, héritiers des premiers dragonniers. Les loups et les dragons vivaient en parfaite harmonie. Mais cette paix ne fut que de courte durée. Aujourd'hui, ces créatures mythiques ont disparu, laissant le monde plonger dans un hiver éternel. Subissant la menace du Nord, les derniers hommes se sont réfugiés au Sud, attendant la venue de l'espérance. serait ce toi Montre-nous ta valeur, porteur d'espoir, et rejoins le monde de Legacia. Pour une aventure sans précédent